Les conditions de travail, je pense qu'on n'y réfléchit pas assez, on ne prend pas assez le temps de se poser pour réfléchir collectivement à l'amélioration des conditions de travail, alors que c'est un enjeu central aujourd'hui, pour bon, plein de raisons pas développé maintenant. Mais euh, globalement, je. Enfin, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les personnels ne euh, connaissent pas suffisamment leurs droits, euh, ne savent pas les utiliser non plus. Et donc c'est important de prendre du temps euh, pour se retrouver collectivement, pour apprendre des choses sur euh, les droits relatifs à la santé, et la sécurité au travail. Et puis avec des euh, représentants des personnels, euh, échanger pour voir comment, au plus près du terrain, améliorer la sécurité au travail et les conditions de travail.